Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie des Golden Blog Awards 2015. Mesdames et Messieurs, la cérémonie des Golden Blog Awards 2015 va commencer. Veuillez accueillir sur scène Salomé Lagrelle et Noël Cambécédès. Ah, bonsoir Bonsoir à tous Bonsoir Bonsoir à Paris <rire> Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Désolée pour le retard, c'était pour que vous soyez encore plus impatients de nous retrouver. Merci d'être aussi nombreux, comme vous le voyez cette année, la configuration a un peu changé, vous êtes littéralement sous nos jupes, enfin en tout cas sous la mienne. Enfin, non, pas du tout, quoi que ah, ben moi euh, j'étais absolument... <rire> Ébahi par ton charme et celui du public. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas les seuls ce soir à être avec nous. Il y a également plein de gens qui nous regardent en direct sur Air of Melty. Merci à vous tous de nous regarder. N'hésitez pas à commenter tout le long de la soirée la cérémonie grâce à un seul hashtag, Noël. GBA6. Le hashtag GBA6. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et tout au long de la soirée, réagissez et vous verrez vos tweets, certains de vos tweets affichés Juste ici, dans l'écran à droite. Mais ce soir, c'est une soirée un peu spéciale parce que bien sûr, on a eu une année qui a été importante pour la liberté d'expression. Oui, vous savez que Golden Blog Award, chaque année, on dédie notre cérémonie à un blog qui est en souffrance de liberté. Euh, la première cérémonie des, des Golden Blog Award avait été dédiée à Hossein Derakshan, qui avait été condamné à 19 ans de prison en Iran. Il a été libéré cette année. Ça a été pour nous une très, très belle nouvelle. Merci. Merci pour lui. Et euh, j'espère qu'il viendra avec nous l'an prochain célébrer les Golden Blog Awards. On se rejoint à d'autres euh, qui soutiennent euh, Raif Badawi, qui a été euh, condamné, et euh, ça semble bubuesque, mais à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison, euh, pour un blog, je dirais, à peine satirique sur la société saoudienne. Donc là aussi, peut-être vos applaudissements pour soutenir, soutenir Raif. Donc pour Merci. beaucoup d'entre de vous, c'est simplement un divertissement, mais c'est vrai que c'est très important pour la liberté d'expression partout dans le monde. Voilà pour ces petits messages, il fallait que ce fût dit. Mais Exactement. tout de suite, comment oui. lancer la cérémonie des Golden Blog Awards sans accueillir avec nous sur scène notre hôte, celui qui nous permet d'être ici dans ce bel hôtel de ville Il s'agit de Bruno Julliard, premier adjoint à Anne Hidalgo, maire de Paris. Merci. Merci. Merci. Merci. Est-ce qu'on m'entend Oui. Merci oui. beaucoup, Salomé. Merci, Noël. Bonsoir à tous. Au nom de la maire de Paris, je suis très, très heureux de vous accueillir une fois de plus ici à l'hôtel de ville pour cette sixième édition des Golden Blog Awards. C'est pour nous un immense plaisir et même un honneur. Et je commencerai, je vais faire très bref, mais quand même d'abord par vous féliciter parce que c'est l'une des premières fois que je vois la salle, cette belle salle de l'hôtel de ville, la salle des fêtes aussi bien aménagé pour une soirée. On s'en inspirera dans les mois et années qui viennent parce que vraiment, le travail est remarquable. Je le disais, c'est un plaisir et un honneur de, de vous accueillir. D'abord, parce que cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable, non seulement à Paris, mais aussi en France, en Europe et à l'échelle internationale. Et nous sommes très fiers et très heureux de vous accueillir ici, à Paris. Ensuite, parce que c'est important pour Paris que de pouvoir soutenir, remercier, féliciter tous ceux qui à Paris et bien au-delà de Paris créent, contribuent, comme tu le disais tout à l'heure à la liberté d'expression, à la créativité culturelle à l'innovation et c'est grâce à tous ces esprits créatifs que le monde se portera mieux demain donc merci à tous de votre participation et de votre présence et surtout, excellente soirée à tous Merci Bruno, merci, Bruno. Restez avec nous sur scène, Bruno, car bientôt nous allons lancer la première catégorie. Mais juste avant, que seraient les Golden Blogs sans le jury Est-ce que vous m'entendez bien Non, on a dit non, on a dit bof, bof. Est-ce qu'on peut lever le son Est-ce qu'il est possible Ah, j'entends des cris de satisfaction. Est-ce que là, ça va un peu mieux Oui, peu. non, bof. Bon, je vais essayer de parler fort. Je vois des hoquets dans le public. Je m'en tiendrai. Que seraient les Golden Blog Awards sans le jury qui a trimé pendant des jours, des nuits, qui s'est arraché les cheveux, qui nous envoyait des textos tous les soirs pour Merci savoir bien. qui ils allaient élire Le jury, on les remercie très fort. Il s'agit de Michel Mimran, Nicolas Bordas, Diego Binuel, Laurent Buanec, Giuseppe De Martino, Annabelle Benayem, Alice Audouin, Laurent Moreau, Sylvain Zvezic, impossible à dire, Judith Babat. Jean-Christian pierre Raphaël Marshall, Maria Rosaria Rizzo, Nicolas Humbert, Bruno Smatcha et Romain Collin, et bien sûr Jérôme Lipeskin. Merci beaucoup à eux tous. Et je profite de votre superbe présence, Noël, Bruno, avec moi sur scène ce soir, pour déclarer la cérémonie des Golden Bug Awards... Ouverte. Ouverte. Et tout de suite, on passe à la première catégorie, Paris. Ici, c'est... Paris. Paris, hein oui, Paris. magique. magique. <rire> Avec la mairie de Paris. Alors, vous allez voir défiler les, les sélectionnés. Paris, qui est une catégorie de, de passionnés par, par, par, par définition. Et euh, Bruno, ça va être à vous de nous dire que, quel blogueur a été choisi par notre jury des très bons blogs cette année, très, très bons blogs. Ah, ah, voilà. Voilà. Dans nous cette ]ons. difficile compétition, le prix Paris est attribué à un petit poids sur 10. Bravo Très bon blog sur un les balades parisiennes. Paris. Un blog Oubi et Dorbi qui nous amène dans les petits coins de Paris, mais qui nous amène aussi loin, à Madrid. Un petit point sur 10, c'est maintenant que je peux monter sur scène, bravo! Un petit point sur 10, salut! Félicitations! Oui, je serre la main ce soir. Bah, voilà votre beaucoup. prix. Merci à tous ceux qui ont permis que je sois là ce soir. Et puis Bien merci, dans le micro! Merci à tous ceux qui sont là et merci à tous les blogueurs de produire un beau contenu de qualité, d'inspirer et de cultiver, etc. Merci à tout le monde. Merci. Est-ce que tu as un à message vous. à faire passer à ton jury pour le remercier En merci. particulier. Un merci <rire> Un merci, merci. merci. Bravo. Félicitations. Merci. Voilà, On ouais. peut l'applaudir encore ouais. une fois. Elle ouvre le bal, C'est pas évident. Un petit point sur dix, c'est un petit peu la, la journée du patrimoine qui serait ouverte toute l'année. C'est un très beau blog qui vous amène dans des coins un peu inconnus de Paris. J'invite tous à aller le voir. Petite pensée pour euh, The Sugar Girl qui est là depuis le début. Qui a... Félicitations. Est-ce que repartez tous les deux par ici. Des interviews t'attendent, la ville de Star commence. Merci, on peut les applaudir encore une fois. Tout de suite, nous passons à la catégorie art et culture. Art et culture qui nous est catégorie présenté par le service littéraire. Le service littéraire qui est ce Avec journal des écrivains par les écrivains. Et en principe, c'est Frédéric Céreza qui doit monter sur scène pour remettre le prix. Un journal qui est un petit peu à l'opposition de ce que sont les blogs, c'est un, un journal un peu à l'ancienne. Euh... Un journal Un Comment journal en papier journal sur, sur lequel on est abonné, exactement. Et qui reprend toute l'actualité littéraire, qui sont un petit peu les, les cahiers rouges qu'on avait au 19e siècle. Alors, Frédéric là... Cereza, s'il vous plaît. Ah, je le vois. Il arrive. On peut l'applaudir. Frédéric Cereza vient remettre le prix de la catégorie agriculture. Frédéric Cereza, qui est le rédacteur web. Bonsoir. Là aussi cette année des très très très bons blogs sur euh, Art et Culture, beaucoup de blogs sur la littérature. Ce qui est euh, un avantage pour vous. Et ce soir on va essayer de récompenser au mieux le blogueur, euh, le blogueur qui représente euh, l'art et la culture sur internet pour la langue française. Frédéric, il faut ouvrir l'enveloppe et nous dire. Il y avait deux magazines de street art, Wonder Brunette et Autopsia, qui étaient excellents et le reste était. Euh, Surtout de la littérature, un blog qui s'appelait Culture is Life. Et, Et le, le gagnant est. Bravo! Woo Excellent blog collectif. Très beau blog, Untitled Magazine. Bravo. Bravo. Merci. Euh... Ben, on est très étonné. On remercie déjà. Euh... Les 25 journalistes qui, euh, tous les jours, pendant des heures et des heures, écrivent euh, euh, Ça fait bravo. deux ans qu'on existe. Et, euh, et ben voilà, j'espère que ça vous plaira, que euh, tous nos lecteurs continueront de nous suivre et qu'on évoluera. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Bravo. Merci, merci beaucoup. Merci, Le magazine des plaisirs culturels. Bravo, une magazine. Tout de suite, Noël, nous allons passer à la prochaine catégorie. Je vous rappelle à vous qui nous regardez sur R1 que vous pouvez nous envoyer des messages tout au long de la soirée. Je sais que certains d'entre vous nous regardent depuis très loin, nous regardent depuis la Thaïlande. On vous embrasse. On passe tout de suite à la catégorie Automoto. Et on accueille Thierry Lonziano, directeur marketing France de Peugeot. Avec Peugeot. Automoto qui est une catégorie de passionnés, passionnés d'automobile. Thierry Thierry est ici, il est Alors, arrivé Chaque année, c'est <rire> les blogueurs qui mettent du temps à monter sur scène, et là, ce sont les. <rire> en fait, c'est pas deux, gentil de me faire des a coups deux comme ça, sur Thierry. scène cette année, c'est très compliqué. Alors, les, les dominés ont défilé derrière nous, donc il est temps de nous dire quel est le gagnant. C'était une catégorie très disputée. Alors, le gagnant est une gagnante, puisque oh c'est oh les, oh oh oh oh oh oh oh les enjoliveuses. Les enjoliveuses. Bravo. Blog automoto féminin, c'est la deuxième fois qu'une femme, enfin que des femmes gagnent le meilleur blog automoto. Les Une belle diversité de contenu. Les enjoliveuses, s'il vous plaît, c'est maintenant pour monter sur scène. Merci. Nous, nous, nous, Recherchons les angeliveuses. Votre prix vous attend. Ah, là, là, là, elles arrivent. Félicitations, bonsoir. Vous êtes les enjoliveuses. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo, mesdames. Bravo, félicitations. Ça faisait longtemps que vous concourriez et c'était vous y étiez parti, voilà les, les très bons blocs sur l'automoto. Merci infiniment. Un trophée pour trois, décidément. Merci. Alors, pardon, c'est à moi de vous donner un micro. Merci beaucoup. Ben, on est surprise et super content d'avoir gagné ce, cet award. Surtout que dans la catégorie, effectivement, comme vous disiez, dans la catégorie automoto, il y avait vraiment des super blogs. Donc on est ravis, et puis ça récompense trois ans de travail, et ça encourage encore plus tous les projets qu'on a à venir. Et donc, merci beaucoup. Félicitations. Merci à vous. Peut-être vous. que vous voulez vous exprimer aussi. Oui, moi je voulais juste rajouter que quand la folle aventure des enjoliveuses a commencé il y a trois ans, on se disait que bah, les voitures c'était comme les hommes, on n'y comprenait rien. Et puis bah, <rire> finalement, trois ans après, les hommes on y comprend toujours rien, mais ouais. les voitures, par contre, on les cuisine aux petits oignons. C'est hey, bien, bien bon. dit, bravo, merci beaucoup. C'est pas gentil pour les hommes. Mais en tout cas, nous, Peugeot, on est très heureux d'être partenaire des GBA pour la deuxième année consécutive. Ça fait euh, trois ans dans ce partenariat illustre nos engagements auprès des, euh, des blogueurs, qu'ils soient auto, techno ou, euh, ou lifestyle. On aime le fait que vous soyez au cœur des tendances, vous êtes des passionnés, donc euh, on aime travailler avec vous. Et vous le savez, euh, Peugeot euh, est une entreprise de passion. On est l'unique constructeur au monde à faire euh, à la fois fabriquer des, des autos, des scooters et, oui. et, euh, et des vélos. Donc on est très heureux de, de participer. Et puis euh, ce soir, euh, bah, j'ai le plaisir de vous remettre ce prix. Euh, Clémence et mademoiselle, j'ai pas le nom. Yagat. Euh, des gens joliveuses donc euh, c'est un blog euh, qu'on va définir comme un blog talon aiguille donc qui regarde l'auto et pas seulement avec des yeux d'experts de, de femmes et puis euh, bientôt de, de mères donc voilà donc on est on est très heureux et puis on est très heureux aussi vous pourrez essayer dans quelques jours la 308 GTI mais avant bon, on a la surprise de vous offrir trois mois d'essai de, avec notre, euh, notre véhicule électrique la Peugeot -Yon et également avec un vélo électrique, euh, le vélo électrique Peugeot. Qui est dans la voiture. C'est ça qui est génial. Qui est, est, est avec la voiture dans l'Electric Box. Voilà, donc on vous, vous attend tous sur notre stand après la cérémonie. On a de nombreuses surprises pour vous. Merci beaucoup et encore bravo. Merci, merci. Bravo merci, à Bejo. vous trois. Merci, merci Thierry. Merci Les infiniment. festivités continuent. Hop là, je repose le micro. Nous passons désormais à la prochaine catégorie qui est la catégorie écologie et environnement. Écologie et environnement, l'année de la COP21 à la mairie de Paris. Ah. C'est la plus grande année de cette catégorie. La belle aubaine. Et on appelle Romain Martin Rossi, le directeur de la communication de Wild Touch. Magnifique association. Ah, décidément, Mar... Tout le monde ah. entre par la gauche de la scène, il okay. va falloir qu'on s'organise. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir à, à tous. Un petit mot sur Wild Touch. Oui, alors Wild Touch est bah, au cœur du prix que je suis ravi de remettre ce soir. C'est euh, l'environnement au cœur de grands projets audiovisuels portés par le réalisateur de La Marche de l'Empereur que vous avez sans doute tous vu, Luc Jacquet. Et l'idée, c'est qu'on vous donne envie, avec de l'émotion, de la sensibilité, à, bah, à se protéger et à vous mobiliser, comme les blogueurs ce soir, autour des grands enjeux pour lutter contre le changement climatique. Il y a la COP21 dans trois semaines, vous le savez tous aujourd'hui, mais c'est un combat qui ne fait que commencer et on compte tous sur vous après le 15 décembre pour continuer... Le grand travail qui nous mobilise tous aujourd'hui. Parfait. Ben, merci beaucoup. Et je vous demanderai de révéler le gagnant et encore félicitations la liste des nominés. À tous les nominés. Alors le gagnant pour la catégorie donc, écologie environnement est le blog Geek et Bio. Geek et Bio remporte. Geek et Bio, bravo. Le Golden geek Blog. Geek et Bio, c'est maintenant qu'il faut venir. Geek et Bio est appelé sur scène pour remporter le prix le Golden Blog écologie et environnement. Ouais. Uh, Geekébio, Geekébio, Geekébio. Je crois voir des couronnes fleuries qui se déplacent. Ah. Oh, c'est beau, c'est vous Non, c'est pas vous. Je vous ai juste affiché. Si, c'est vous Est-ce que vous êtes Geek Bio vous, vous sont Geek Bio. Où Bio Les Geekébio. petits Geek Bio sont demandés sur scène. C'est toujours le moment gênant où on brode. S'il vous plaît, Alors, de manière générale, trucalir. tous les blogueurs qui sont nominés, s'il vous plaît, mettez-vous mettez, <rire> près de la scène. Geek Bio, vous, vous êtes là ce soir, mais... Bon, vous êtes peut-être peut pas dans la salle à ce moment-là. Geek et Bio est appelé et Bio. sur scène. Geek et Bio Si quelqu'un connaît Geek et Bio, si quelqu'un a le Twitter de Geek et Bio, si quelqu'un a le numéro de téléphone de Geek et est-ce qu'on est obligé de raconter notre vie pour continuer à gagner du temps Alors Guy Kebio. <rire> J'ai des super blagues. Moi je peux <rire> parler du blog du coup Geek et Bio, à sa place. Ah plaisir. voilà, beaucoup plus voilà, intéressant. Parce que bah, on est membre du jury autant que d'autres votants, donc. Euh... Le, ce qu'on a beaucoup apprécié enfin, en tous les cas de nous chez Wild Touch c'est que c'est une approche qui à la fois mêle mobilisation et pas forcément militantisme écologiste mais c'est de la sensibilisation au développement durable mais avec des solutions assez facilement accessibles qui sont des solutions modernes et innovantes pour essayer de trouver bah, des moyens d'économiser de l'énergie des déchets et de mettre en place des solutions simples que chacun d'entre vous peut mettre en place donc euh, voilà la raison en tous les cas de nous, euh, Wildtouch, well notre vote pour ce pour ce blog. Eh bien, bien, félicitations à Geek et oh ben, Je, ah je voilà, vous demander voilà, de prendre le ont bah, l'occasion de récupérer leur trophée. Bravo à merci eux. Merci beaucoup. Et, je, et, je vous et bravo à Geek et Bio. Allez-y, vous pouvez sortir de scène, c'était génial. Bon, on ne sait pas où ils sont. On passe tout de suite sans transition à une catégorie qui me tient à cœur, la catégorie high-tech. High-tech. Les nominés catégorie vont, vont s'afficher. Là aussi, catégorie très discutée. Et pour remettre le prix de la catégorie high-tech, j'appelle sur scène Jeanne Duseuil, rédactrice en chef de French Web. French Web, Jeanne euh, Duseuil. J'en regarde à gauche maintenant que je sais. Bon, il n'y a pas qui Moi, je est pense qu'elle viendra par la droite, Jeanne <rire> je Duseuil. Alors, normalement, il n'y a qu'un seul groupe d'indisciplinés, ce sont les blogueurs. Et là, tout le monde a décidé d'être indiscipliné. Vous allez soir. finir par l'avoir, ma blague. Si personne ne vient sur scène. Jeanne Duceu. Rédactrice en chef de French remettre. Web. <rire> eh bien. <rire> Alors, Alors, bon, en attendant, Si French web veut pas venir, c'est nous qui allons euh, ouvrir l'enveloppe. Salomé, je crois que ça ferait bien plus plaisir si c'était toi qui disais Ah le, euh, ça me tient à cœur. Attends, je vais faire comme si je rentrais sur scène et que pour une fois, c'était ah, que... l'invité okay, d'honneur. Tu sais quoi Parce que quand Alors, même, pour remettre hein, le prix de high tech cette année je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Salomé Lagrelle, des Golden Blog Awards. Bravo Salomé. Merci. merci beaucoup. Lorsque j'ai Alors... su que j'allais remettre le prix des high-tech, j'étais vraiment flattée parce que comme vous le savez, j'avais un le blog Gilles. jeu vidéo pendant des années et euh, ça a été très dur de choisir entre les différents blogs mais je m'y suis attelée vraiment très sérieusement et j'ai choisi ce super blog, et je suis ravie de remettre ce soir le prix high-tech à Movely. Mouvly. Mouvly. Ah. Ah. Vous, vous êtes là Mouvly remporte le Golden Blog Award de la catégorie high-tech. Mais ils sont là <rire> Si, grave. Monsieur. Salut. Félicitations voilà, voilà. Donc French Web vous embrasse. Ben, ben, voilà. ben, on est super content parce qu'à la base on avait fait ce euh, blog il n'y a pas très longtemps, parce qu'on l'a monté cet été, bon, l'été dernier quoi. Et, Et l'idée c'était de, de faire un blog qui parle de high-tech mais différemment. Donc pas, euh, pas de faire de la photo euh, sur de la mire, euh, pas tester euh, des ordinateurs sur les perfs, mais plutôt sur. Euh, sur ce que ça apporte aux gens, en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça leur apporte aux gens Bah du plaisir. Et voilà. Voilà. Alors Mouvly c'est effectivement le magazine de l'usage, et c'est euh, le magazine des Atawa. Très, très très très bon magazine. Bravo. Merci beaucoup. Merci euh, au jury, merci euh, au GBA, et voilà, on kiffe, quoi. C'est trop fort. Bon. Merci. Merci. Peut-être que tu voulais dire un petit mot. Rien du tout. Non. Très bien. Alors, même rien dit tout, à micro. vous Merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre petit trophée. Alors... La, la, la prochaine catégorie, la, la, le partenaire est là parce que je l'ai vu. Et euh, on va lui donner le Golden Blog Award de l'assiduité. On, on, on va donc accueillir pour économie et marketing Ariel Steinmann d'Elo Bank, Head of Digital Marketing Online Bank. De Hello Bank. Avec Hello Bank. Bonsoir Ariel, voici la... Bonsoir à tous. Euh, on est très fiers d'être ici ce soir euh, et de soutenir les Golden Blog Awards depuis 6 ans. Euh, nos c'est la banque digitale en ligne de BNP Paribas. On est un peu le laboratoire d'innovation de BNP Paribas. Et à ce titre, tous les contenus qu'on crée, on aime bien qu'on les partage et qu'on les like. Et on adore les blogueurs, donc on est très fiers d'être membre de ce, ce prix. Et Et le ne pas, vous êtes là depuis la première année, vous avez cru au blogueur depuis la première année, ça fait six ans que vous nous accompagnez, merci infiniment. Et donc le gagnant est Joe Lapompe. Joe Lapompe, bravo! Jo Lapompe, bravo, c'est un des meilleurs blogs qui existe. Joe Lapompe dénonce dans tout le monde créatif les plagiaires. Joe Lapompe qui doit garder son anonymat, mais qui j'espère est là a promis qu'il viendrait si jamais il gagnait, il a gagné. Joe Lapompe, je vous demanderai de si vous le reconnaissez, de ne rien dire, pas prendre de photos. Si quelqu'un connaît Joe Lapompe, Joe merci Lapompe. de lui frayer un chemin sur scène. Cette mascarade a Joe. trop duré. Je sais oh. que Joe Lapompe est là ce soir. Où est-il Où est-il Pour les prochaines catégories, s'il vous plaît, je sais que c'est votre grande habitude, mais rapprochez-vous de la On scène. Non mais chaque année, hein. non, chaque exactement. année, on a fait un chemin, c'est pas grave. Eh bien, Joe Lapompe a été génial ce soir puisqu'il a été élu dans le bon, meilleur bravo, blog quand même. économie marketing pub et on le félicite. Et s'il souhaite venir chercher excellent son blog, blog award, excellent blog, Joe pompe À n'importe quel moment, il peut venir sur scène à n'importe quel moment à partir de maintenant. Tout à fait. Là, Merci. dans un petit coin. On va vous donner Merci beaucoup, hein. le Ward bon. et vous allez repartir avec. Merci beaucoup Ariel d'être venu Ariel, remettre faudra. ce prix. Merci infiniment à toi, en tout cas, de, et on lui remettra. On et félicitations encore une fois à Joe Pompe. Et puisque ça tombe à point nommé, on passe directement à la catégorie cinéma. Alors, tous les blogueurs cinéma, vous pouvez vous rapprocher de la scène. Catégorie maintenant. cinéma. Et pour remettre le Golden Blog Award de la catégorie cinéma, j'appelle sur scène Jacques-Edouard Sabatier, directeur of digital content of Canal+. On peut l'applaudir. Bravo. Merci, je suis très très heureux d'être parmi vous ce soir, euh, très heureux de représenter Canal dans cette cérémonie, qui euh, prend des valeurs qui sont euh, communes aussi à Canal+, la créativité, la mise en avant de, de nouveaux talents. Euh, je ne vais pas vous refaire les 30 ans d'histoire d'amour entre Canal+, et le cinéma, je peux juste vous dire que c'est un couple qui marche encore bien. Euh, Remercier évidemment euh, tous les participants et tous les nommés qui ont fait un travail exceptionnel. Et comme je vois que euh, tout le monde est impatient, je vais sans plus attendre vous donner le résultat. And the is... Beaucoup blocs sur le et bon le chemin. gagnant est Hollywood Rapporteur. Hollywood Rapporteur Bravo Hollywood, Hollywood Rapporteur. Rapporteur Il arrive sur un nom quasi éponyme du magazine Hollywood Reporter. Hollywood Reporter, c'est le Golden Globe Award, le Golden Globe Awards. sont messieurs. élégants, Hollywood Reporter, félicitations. Merci. Il me semble qu'on vous a déjà vu ici sur cette scène, Bravo. sous un autre nom. Bravo. Oh, mais Bravo, vous êtes messieurs. Combien 000. Bravo. Salut. Et vive la diversité, bah, ne serait-ce que vestimentaire, vous êtes parfait. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, merci à tous les votants. Euh, du fond du cœur, ça nous touche tous euh, énormément. Euh, donc, euh, de Rapporteur, c'est un blog qui parle d'une actualité cinéma qui est décalée. Euh, par exemple, on a interviewé Alfred Hitchcock et on a parlé de, euh, de la grossesse de Vin Diesel. Et euh, <rire> voilà, on s'éclate vraiment à beau, le faire et euh, est on est passionnés. Voilà. Pour tous ceux qui ont vu l'image de Vin Diesel à son balcon avec un gros ventre, c'est ça Exactement, c'est ça. <rire> c'est très drôle. Félicitations Merci. pour cette Merci. blague. Merci. Bravo, monsieur, monsieur. On peut encore les applaudir. Félicitations, Hollywood, rapporteur, remporte le Golden Blog Awards, catégorie cinéma. Merci beaucoup. Merci, Jacques-Edouard Sabatier. Félicitations à vous. Et tout de suite, nous passons à la catégorie musique. Musique. Maestro. Musique avec catégorie Deezer musique. et le directeur général de Deezer France, Alexis de Gemini. Bonsoir. Euh, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Alexis. Tous. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là, merci beaucoup. Juste quelques mots, il y a 8 ans, dans une cuisine à Paris, Deezer commençait sous forme d'un blog. Donc je suis très très honoré d'être ici aujourd'hui pour soutenir la nouvelle génération des blogueurs. Je représente Daniel Marelli qui a créé Deezer en 2007. Nous avons aujourd'hui 16 millions de clients dans le monde, dont 7 millions de clients en France. Donc je souhaite tout le succès du monde à tous les blogueurs qui sont ici de marcher dans les parts de Deezer. Et je les invite à nous rejoindre. Tout le kit de Deezer est là pour recevoir et essayer de discuter avec chacun d'entre vous et voir comment nous, Deezer, on peut vous aider à grandir. Je vais donc ouvrir maintenant l'enveloppe. Et encore félicitations à tous les blogs nommés dans cette catégorie qui sont affichés ici, là, là... Pardon, je voulais faire cette blague. Voilà, encore une fois, je suis ravi d'offrir, de, de, de donner le prix du meilleur blogueur de l'année 2015, au Limonadier. Le Limonadier, prendre Limonadier. Pop, le Golden Dragon catégorie musique Et c'est maintenant qu'il venir sur scène, le Limonadier. Je vois une main qui se lève, c'est bon signe. La musique que vous avez entendue, c'est une playlist ouverte ah. de 10 heures. Le Limonadier Pendant qu'il arrive, qu arrive j'en je, je, profite pour vous dire qu'on organise une petite fête juste après, qu'on a un oui. DJ. Et que Deezer très heureux de s'associer au Golden Blog. Merci Noël. Merci à toi Merci. Alexis. Bravo félicitations. Lely Monadier, bravo, félicitations. bravo, Lely Monadier. bravo. Élimonadier. Ouais, euh, alors, euh, ouais, bah, écoutez, on est on est très surpris parce que on, on s'attendait pas du tout à ça et du coup j'ai prévenu quasiment personne de l'équipe. Nous on est 25 et là on est deux, donc je suis un peu euh, voilà, j'aimerais leur passer un, un petit coucou, mais euh, je le ferai demain. Tu peux leur bah... passer ici avec un peu de chance s'ils nous regardent en direct. Ouais, tu ouais, regardes ouais, cette ouais. caméra à gauche ouais, bah, et merci, tu leur passes un petit message. Merci à tous, c'est génial, et Voilà, c'est cool. <rire> bah, merci. Hein. Voilà, on ne s'attendait vraiment pas, c'est génial. Merci, merci à tous. On vous souhaite d'avoir 16 millions de clients bientôt. ouais. ouais, ouais on y est presque. On, au, y boulot, arrive. au boulot, au boulot. Félicitations merci. Le Limonadier, merci. Et puis profitez de cet euh, award. Et bonjour ah, aux 23 autres. Hein. Ouais, okay, cool. <rire> Bravo. Salut. Merci beaucoup. Et tout merci. de suite, on passe à la catégorie prochaine. La catégorie prochaine, ce qui n'est pas très français. La catégorie... votée. Ah, catégorie. Beauté. Avec Véronique goman directrice marketing et de Avec Marc Dibrochet. Ah, ça fait Bonsoir. plaisir. Merci. Véronique, je vous donne tout de suite votre micro et votre enveloppe. Bonjour, merci. Bonsoir. Je, ouais. je voulais euh, vous dire que quand on me demande il y a quelques mois si je veux sponsoriser cette catégorie dans la beauté je dis oui instantanément, je like parce que euh, Yves Rocher c'est la marque leader sur le marché de la beauté en France tout circuit confondu. et puis ça c'est la première raison la deuxième raison c'est parce que tous les lundis matins dans la newsroom avec mes équipes on vous suit et on regarde tout ce que les blogs ont écrit, ont mis en avant de la marque Jardin Botanique, les experts de la cosmétique végétale, notre éco-hôtel spa à Lagacis. Et euh, là, c'est la deuxième raison pour laquelle on est là ce soir. C'est pour remercier tout le travail des blogueurs. C'est pas ma génération, mais c'est la génération de mes équipes. Donc Bravo. je vais remettre le prix en tous les cas ce soir. Alors Yves Rocher, les produits sont sans cannelle. Les produits il sont... sans cannelle. Pardon, Oh, il vrai. a osé la non, blague entre Félix. C'est une très Ouh, blague. Ouh, Il n'y a pas de cannelle dans les... Oh non Il Oui suis désolée. Alors, elle, est... elle a un nom extraordinaire pour sa catégorie beauté, pour le blog. Elle s'appelle Odieusement Belle. Belle au pluriel, car vous êtes Odieusement, Odieusement Belle Odieusement Belle, remporte la vente de la catégorie belle. beauté Et je, je vais vous sacrer... On a une reine de beauté On a une de Voilà Et vous pouvez, ce soir, sur le stand d'Yves Rocher, vous faire faire des coiffures avec des fleurs ouais. Merci beaucoup Vous n'aurez pas Ce n'est pas le dernier prix oui. Très beau blog Bravo euh, Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour moi Ça fait maintenant 4 ans que je fais ça avec plaisir et euh, sans mes électeurs, je ne serais pas ici quoi. Donc, euh, merci beaucoup Et merci aux Blog Awards aussi Merci, Puis vous, êtes venu, vous venez de loin en fait vous avez... euh, Oui, de Besançon. Ah, bon. ah, bravo, Jura. Félicitations, bon. on peut l'applaudir. Merci. Merci à vous. Plus énorme prix, parce qu'en catégorie beauté, il y a énormément de prix dans cette oui. catégorie. Donc, euh, vous allez en gagner beaucoup dans votre vie. Merci beaucoup. Merci. Ah. On aurait besoin d'un médecin. Si un médecin euh, est dans l'assistance, a... s'il peut se déplacer sur ah, lavant crois... de la, ah, la personne se relève, je crois que c'est juste un malaise eu à la chaleur. Ceci n'est pas un happening. Ce soir, vous m'aurez tout fait, là. Le... <rire> Mais quelle est cette cérémonie Non c'est l'eau La personne peuvent. est saine et sauve. On va s'occuper d'elle. C'est peut-être Guy Bio qui, euh, qui vient de réaliser... Le quel... masque à la cannelle. Bon, on arrête. Voilà pour la catégorie beauté. Sans transition, on passe à la catégorie image design. Et pour image design, on appelle Adrien Blanzi, directeur de la publication ADN. Comment enfin. ça Avec l'ADN. Ah, te voilà. Et ton micro. Super Merci. content d'être ici pour la première fois cette année, que l'ADN soit partenaire des de Golden Blog. Euh, L'ADN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine sur l'innovation qui traite de data, d'hommes augmentés, de robots. Euh, voilà, on est très contents d'être partenaires. C'est un magazine d'excellence d'ailleurs. Hein. On adore la créativité, on en parle beaucoup. Donc, être euh, partenaire de cette rubrique, c'est un cadeau que tu nous fais. Image et design, le gagnant est. One pattern project per week. One très, pattern project, très, project pattern per week. Très spécifique sélection d'un pattern, livrant. donc d'un dessin. Félicitations Bravo Bonsoir Bravo, c'est vraiment un très très, très beau blog c'est un travail que je mène depuis deux ans en parallèle de mon travail professionnel. Ah félicitations bravo. Et du coup c'est beaucoup d'investissement et je suis très contente. Merci beaucoup. Félicitations On peut l'applaudir encore une fois quand bravo. même, bravo Merci. Bravo pour tout cet investissement, bravo pour ce temps passé à développer ton site. Merci. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Et on passe tout de suite à la prochaine catégorie. Mais quelle est-elle C'est oh. une catégorie très particulière. C'est la première année qu'on fait ça. On va récompenser les blogs de plus de 10 ans. À travers ça, ce sont des blogs qui ont réussi à se transformer en médias, en médias média dans leur domaine. Ils sont pour nous tous, enfin pour tous les blogueurs qui sont ici, une école. Une école pour montrer que c'est possible, qu'on peut vivre de sa passion et qu'on peut en faire une économie. Et euh, cette année, c'est avec très très très grand plaisir qu'on va remettre ce prix. C'est Diego Buñuel, le directeur des documentaires de Canal ⁇ qui va élire donc, le père de nos pères. Bonjour à tous, Je merci Diego que ça va bien. Disons, il y a un monde dingue avec ce soir. Canal donc là, c'est quand même le Lifetime Achievement Award. Hein. Tu viens d'expliquer 10 ans de blog. C'est presque une éternité dans cette génération et donc c'est absolument formidable. Donc je crois qu'on a les catégories d'abord qu'on va lire ou est-ce qu'on passe directement au gagnant Tu peux directement le nom au gagnant et je te montre son nom. Bon alors le gagnant ce soir pour la catégorie Lifetime Achievement Award pour le blog de plus de 10 ans c'est Topito. Topito Topito Tel roi Il nous régale depuis des années. Bravo Topito, c'est le magazine voilà. des actus calés et décalés. Ouais. et top. Non, ce qui est formidable, c'est que Topito, c'est quand même 000, non, 4, euh, 11 500 listes, j'ai vu, avec des listes improbables parfois, comme expliquer les, les techniques urinaires particulières des garçons aux filles. Donc, j'aurais pas pensé à ça. C'est ton idée. Comme, comment on fait pour avoir avoir ces idées comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours euh, On se force. C'est pas naturel, on se force. On est D'abord, on est, on est plusieurs. On est une quinzaine à travailler tous les matins, à chercher des idées plus cons les unes que les autres. Et il y a beaucoup d'internautes aussi qui nous envoient des idées idiotes. Donc euh, on, on s'en sert et on les met sur, on les met sur le site. Bon, et puis avec ces idées débiles, ça génère quand même 18 millions de visites par mois. Donc bravo à Topito. On est tous au moins une fois voilà. ici dans cette salle passés sur Topito. Et on bah, a tous ceux qui ne sont jamais Topito. passés sur Topito peuvent partir. C'est ça à part... <rire> la sortie par là. Et non, l'idée c'est qu'on bah, déjà... était venu euh, et on avait perdu. Ouais. Mais on a dit qu'on vous aurait à l'usure, donc euh, ça marche. Ah, oh. et, euh, et non, bah, c'est de dire que voilà, on a commencé tous les deux dans le salon de Benoît. Et en insistant un peu, euh, ça peut marcher. Donc voilà, ce n'est pas sûr, mais ça peut marcher. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci Félicitations. À vous, vous remportez le Lifetime Achievement Award, c'est une première, bravo Topito, merci à vous. Et tout de suite, nous passons à la catégorie BD et Humour. humour. Je t'encule, qui est le polydore de cette catégorie et qui, musique, qui existe, Chikou, est dit qu'il existe chicou Je t'en culte Fait très plaisir de vous avoir. Vous avez vu qu'au bout de 10 ans, vous avez une chance de gagner. Mais hein <rire> peut-être ce soir alors pardon, On appelle Jérôme oui, Lerol. Jérôme Lerolle, des éditions du Chêne. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Merci Jérôme, tu es venu ici depuis très longtemps aussi. Exactement. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. C'est drôle, je, je travaillais avec Laurent il y a une dizaine d'années de Topito. Comme quoi, tu ah, les voilà. chemins ah, sont rigolo. À Tout finit par arriver. Euh, donc euh, cette fameuse catégorie BD euh, qui euh, dont qu'on aime, puisque c'est comme ça qu'on a rencontré Caroline Guillot euh, avec Tranche Cancan. C'était un de nos premiers ouvrages il y a quelques années. Cette année, on vient de lancer Amel le Glimeli, euh, avec qui on a fait le bouquin, Sneakers. Très très très beau livre de voilà. Glimeli. On vient sur toutes les, euh, sur toutes les catégories aujourd'hui des GBA et on en est vraiment très ravis. Alors, vous êtes la première maison et d'édition de, de blogueurs. Euh... Je dirais, vous et Canal+, Plus, vous êtes des gens qui vont à la chasse des talents, et vous avez compris qu'ici, vous avez des vrais talents qui s'expriment. Merci à vous. Et ah on veut savoir qui a gagné. Félicitations avant toute chose à tous les blogs qui ont été nommés dans cette catégorie, et ouais. je sais qu'ils ont poussé de la voix. Salut, j'entends Thérèse, comme chaque année. Tâchez d'être drôle. <rire> okay. Donc, le ou la gagnante, sas 4 Mais quand est que vous gagnerez vos bon Le gars de Bravo Catégorie à 4 C'est très très, très très très drôle! Bonsoir. Alors, merci beaucoup à tous! Je ne m'attendais absolument pas à gagner ce soir! Donc, euh, bah, Du coup, je n'ai pas préparé de discours! <rire> Alors 4 sas, euh... pourquoi 4 parce que euh, parce que c'était parti d'une envie de, de monter un blog et que je suis une dingue de chat et euh, j'avais envie d'en faire quelque chose de drôle et de les chats vus de derrière du coup. Mmh oui. Et ouais. en français et en anglais. Exactement. On a l'impression que vous créez en anglais et vous traduisez après fr... et vous retraduisez en français. Bon, je crois que vous allez être accompagné par euh, les éditions du, du chaîne mais je pense que vous finirez pas de vous parler. J'ai euh... beaucoup de choses à faire ensemble. Et très, très très bon blog. Merci beaucoup. Félicitations coup, à vous. Et bien sûr, vous l'aurez compris, parce qu'ils hurlent très fort dans la salle. Je t'encule, Thérèse, on se revoit l'année prochaine. prochaine. La malédiction continue. <rire> et on passe maintenant à la catégorie Lifestyle. Alors, Lifestyle sera lifestyle. présenté par Nicolas Imbert, le directeur de la Ça publication En Vente Nulle Part, Infrarouge, le magazine Soir. du lifestyle et du luxe. Bonsoir Nicolas, je vais te donner ton micro. Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors, je suis très content de remettre le, le prix dans la catégorie Lifestyle. Euh, ça fait 20 ans que notre magazine Infrarouge, qui est en vente nulle part, c'est sa baseline, offre à ses lecteurs le meilleur du Lifestyle. Alors, le Lifestyle, euh, c'est partager euh, nos adresses, nos bons plans euh, en matière de mode, en matière de high-tech, de voyage, etc., on a vu beaucoup de, de, de qualité dans les blocs qu'on a, qu a sélectionné. Vous avez beaucoup de talent. On espère d'ailleurs vous utiliser plus tard parce que vous avez des très belles plumes et collaborer justement avec, avec nous, les magazines. Voilà. Alors, le, Qui a gagné le prix. Est très, très, là, ça a été très disputé, la catégorie Lifestyle. Très grande catégorie. Alors c'est un très joli nom et j'ai très envie de la rencontrer. 35 ans, chronique d'une célibatante Bravo J'imagine ce qu'il faut vous dire, c'est que vous ne les faites pas. Euh, j'ai pas 35 ans, mais bon. Et alors est-ce que vous êtes célibataire et battante Oui, je suis célibataire si ça intéresse ah, quelqu'un. Ah, voilà voilà. Si Messieurs. vous aussi vous nous regardez depuis chez vous et que vous euh, êtes... Non mais alors là <rire> c'est hallucinant parce que j'ai écrit ça sur la terrasse d'un café il y a six mois. C'était juste pour passer le règlement mais bravo. Parce que juste j'aime bien écrire et que c'était un peu un exutoire pour moi. Et que j'ai rencontré un jeune homme, un étudiant très gentil qui m'a dit moi je veux créer un blog avec vous. Et il est là Nicolas et je le remercie. Parce que oui, voilà, non. il. Monte sur il scène, med. Nicolas <rire> Nicolas, ne te cache pas C'est tournant voilà. aussi Et au fur et à mesure, en fait, de manière étrange, il y a une communauté qui s'est formée autour de nous avec euh, beaucoup de femmes qui me parlent régulièrement tous les jours. J'ai une cinquantaine de mails par jour et des femmes souvent qui me disent leur détresse, d'autres qui me font rire, mais, euh, et on échange, et voilà. Donc c'est une aventure. Et qui, Extraordinaire, alors que je ne m'attendais pas à ça. Quel Donc conseil merci. tu as à leur donner à toutes ces femmes de 35 ans, célibataires bah Qu'on a la vie devant et nous, nous et qu'on est heureuse, assumées, libérées, on est bien. <rire> voilà. Tout simplement. <rire> Exactement. Voilà, ne pas déprimer. Et félicitations ouais. à vous ouais. deux, félicitations à toi pour avoir euh, ça, donné l'impulse. Oh, ça selfie ce soir sur scène. Merci, ouais, merci beaucoup ça. à vous, félicitations. Et vous avez compris le message, si jamais vous êtes euh, intéressé par cette charmante personne, N'hésitez pas à lui envoyer un message sur Twitter avec le hashtag GBA6, hashtag célibatante. Tout de suite, prochaine catégorie, la catégorie voyage. Avec, pour remettre le prix, voyage, Pierre Mathuchet, directeur marketing, voyage SNCF. Bonsoir. Ah. Bonsoir Pierre. Alors c'est la catégorie difficile parce que c'est ceux qui sont en général le plus absents. Normalement, oui. Mais exactement. Et c'est pour bien leur travail, ils ne sont pas là. C'est la seconde année que la SNCF remet euh, ce prix euh, travel. On est particulièrement content de le faire parce que le, le TGV, bah, c'est 100 millions de voyageurs tous les ans. Euh, c'est une vraie communauté, des gens qui échangent, des tranches de vie. Et c'est ce que ce que vous racontez dans vos dans vos blogs. Alors, on connaît certains d'entre vous. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand là-bas. Euh, vous pourrez faire des super selfies. On pourra vous présenter nos nouveaux services, notamment pour les familles ou nos services communautaires comme TGV Pop. Alors maintenant, c'est le moment d'ouvrir mon ouais, hein. blog. c'est le moment fatidique. Ça a été aussi une catégorie assez disputée. Il y a eu, euh, ça s'est déterminé sur deux blogs et euh, les deux sont excellents. Et, et voilà, le vainqueur est votre tour du monde. Votre tour du monde, bravo. Votre tour du monde remporte le du of au Votre tour du monde italienne. a annoncé qu'il ne serait pas là ce soir. Ah. Mais vous nous avez dit qu'il y avait quelqu'un qui viendrait prendre le, le prix. Donc le représentant Il de votre arrive. tour du monde. Félicitations celui qui vient de la part de... Bonsoir. Alors, où est-ce qu'ils sont, votre tour du monde, là, actuellement À New York. À New York À New York. Sympa Voilà. Donc, euh, bah, voilà il est à New York actuellement, donc euh, il m'a mandaté pour venir chercher son prix au cas où. C'est euh, voilà. une jeune femme, elle. Euh... C'est un homme. C'est un homme. <rire> okay. voilà. Il s'appelle Bruno. <rire> Bruno, il a 25 ans, euh, célibataire. Donc, ah euh, la... Si vous aussi, vous êtes une femme de 25 ans et que vous cherchez l'amour, que vous cherchez un homme qui aime les voyages, mmh. que vous cherchez un homme qui aime partir en voyage et qui a une belle plume. N'oubliez pas d'envoyer un tweet, hashtag GBS6, hashtag votre Tour du monde. Voilà. C'est ça le message est passé est ça, voilà. ça va lui faire plaisir Ouais je pense ouais. <rire> okay. Okay. Bah, merci beaucoup messieurs. Merci, merci à vous merci. Merci. Au revoir. à vous. Merci Pierre. Merci. Décidément que des annonces matrimoniales ce soir. Et bientôt, on passe à la prochaine catégorie. Bien sûr, Ta la catégorie prochaine cat... favorite. La... la prochaine catégorie est la catégorie jeu. La catégorie jeu qui nous est présentée Cat par Laetitia Olivier, directrice de la communication et du développement durable, ainsi que Gauthier Lois de Game One, directeur des programmes et antennes. Bonsoir. Laetitia. Ah, Gauthier est là. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Ça va Bonsoir. Alors, euh, nous, on est le petit dernier de la catégorie partenaire. On est ravis. Euh, d'être là pour la première fois. C'est vrai que ça ne vous étonnera pas que la Française des Jeux parraine euh, la catégorie jeux quand on fait jouer plus de 27 millions de, de Français. Euh, vous connaissez l'auto EuroMillion. Je rappelle qu'il y avait une cagnotte ce soir de 111 millions. Mais c'est surtout des nouvelles générations de jeux beaucoup plus connectés, beaucoup plus riches, beaucoup plus communautaires. Donc euh, ce que racontent euh, tous ces blogueurs sur le jeu de demain euh, nous intéresse énormément. Donc on est ravis de les étudier de près et éventuellement de les accueillir dans nos cellules d'innovation pour découvrir les jeux de demain. Oui, vous avez toute une politique sur la création de nouveaux jeux. Exactement. Mais on en reparlera peut-être une autre fois, puisque là, il y a un gagnant qui nous attend. Gauthier, peut-être ouais. un petit mot non, tu... euh, Moi, je suis un petit peu à la maison. Ça fait 6 ans qu'on est partenaire de l'événement. On est très heureux d'être là et de représenter la catégorie jeux vidéo, mais pas seulement. Aussi la partie web, high tech... Puisque sur l'antenne de Game One, on peut retrouver toutes ces, toutes ces thématiques, euh, dont les Funky Web qui est en train de se tourner actuellement. Donc vous pourrez vous retrouver sur l'antenne euh, très rapidement. Bon. Merci. Merci de nous retransmettre. Alors, le regagnant de la catégorie, c'est Marc. Je ne sais pas comment ça se prononce. Marc X. Marc, alors là, il faut vraiment être là. Il faut main se lève. <rire> ne peut pas Félicitations que les copines le sac, enfin Tu t'y attendais pas du tout Non Pas du tout Attends, on va te donner un micro. Explique-nous pourquoi tu es perplexe. Euh, bah en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que... Bon, le prix, je pense qu'on est plusieurs à le mériter. D'accord. Donc, euh, je, vais, je vais le remettre dans une agence de com qui est liée au jeu vidéo. Et je pense que comme ça, tous les blogueurs... Quelle jeux agence vidéo, ils, pourront, euh, ils pourront le toucher. Et, Quelle agence Et dire que c'est pour eux. Euh, VPCOM, je pense. VPCOM Ouais, comme oh, ça. Ben tout super, monde on profiter. les embrasse. Ok. Voilà. Mais merci en tout cas à tous ceux qui ont voté pour moi et merci au jury. Tu, tu veux dire un petit mot à d'autres blogs en particulier, à d'autres personnes euh, en particulier bah Non, mais en fait, vraiment, tout le monde mérite le prix et euh, bravo à tous ceux qui ont participé. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à <rire> Bravo merci à tous. <rire> ah, repars par ici, ne pars Écoute, pas. Oui, viens, je viens, viens, récupérer le micro. Hop là, on va par là. Félicitations, Jean. et ce trophée aura sa place chez VPCOM ouais. si nous avons Blogueux jeu, c'est rare. Blogueuse auto aussi, on a, on a de la chance. Ah. La diversité est bien représentée ce soir. De quoi les filles jouent pas aux jeux vidéo Attention Noël, euh, terrain glissant après le masque à la cannelle, mauvais coton. Catégorie sport. sport. Et on remonte à Nicolas Humbert de nous rejoindre sur scène. Catégorie sport. Coca-Cola. Avec Coca-Cola. Donc infrarouge, mais. Un peu Coca-Cola ce soir et tu vas remettre très grand rugbyman. Bah oui, là je vais remettre en tant qu'ancien rugbyman et pas du tout en tant que président de Coca-Cola. Je l'ai eu au téléphone. Il est absolument désolé de ne pas être là. Ils sont partenaires depuis deux ans Exactement. Des, des GBA. Bon, Ils veulent que ce soir je porte très haut les valeurs du sport. On va essayer. Alors je remets ce soir le prix... Catégorie aussi très du discutée. meilleur blog de sport à LitoBox! LitoBox, bravo! LitoBox, c'est un blog en dehors du reste. C'est un blog place. qui a créé une communauté d'entraînement pour faire du sport. Donc je pense qu'on va faire la plus grande séance d'entraînement ensemble. Complètement bénévole, il faire du Box. sport à plein de gens. Félicitations! Un Lillois. Dis-nous tout. Qui est cette personne qui a hurlé à côté de toi C'est ma femme. Oh ah. Elle veut monter sur scène. Tu veux qu'elle monte sur scène avec toi Non, je vais pas lui faire ce coup-là, non. <rire> <rire> Moi, il y a des trucs que je comprends pas très bien dans ton blog. C'est quoi les squats et les... les squats ouais, Comment on fait Mais c'est un... pour travailler les cuisses. Est-ce qu'on est qu peut avoir une démonstration là-bas là <rire> Tu peux nous faire une leçon de sport là, à tout le monde euh, Non, je ne vais pas en faire là maintenant parce que bon, là, non, je suis très serré sont... dans mon costume. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc je ne préfère pas m'abaisser. Euh, <rire> par contre, euh, donc, Little Box, c'est un blog où je partage mes entraînements au poids du corps plusieurs fois par semaine. Donc euh, bah, je vous invite tous à, à participer, à essayer les, les entraînements et puis à me faire un retour dans les commentaires. Et je vous répondrai, je, vous, je lirai tout et puis je vous expliquerai ce que c'est un squat. Est-ce que tu as un compte Twitter où on peut te poser des questions également euh, Je ne suis pas très actif sur Twitter. Ah. Je, je m'en sers malheureusement mal. Ah. Donc euh, il est préférable de me contacter soit sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur le site tout simplement. D'accord. Et c'est utile de faire du sport également à l'approche de l'hiver et pas simplement à l'approche de l'été pour les bikinis non, Toute l'année, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le, vraiment, l'esprit, le, c'est pas... C'est pas le paraître, c'est pas défiler, euh, des, des choses comme ça, c'est vraiment être en bonne santé, se sentir être en forme et euh, voilà, quoi, se faire plaisir en faisant du sport. Alors qu'est-ce que tu conseilles aux personnes ici présentes ce soir de manger et de boire ce soir pour être en bonne forme bah, Ce qu'on vous propose, c'est-à-dire qu'en euh, qu fait on peut beurs. se faire plaisir, il euh, les... n'y enfin, a, de... a rien de vraiment interdit. On en alimentation, quoi. on se fait plaisir et puis à côté, on fait des bons choix. Tout. Un coach qui recommande de boire de la bière et de manger des burgers un soir de Golden Blog Awards, moi je dis oui, félicitations. Bravo, bravo. bravo. Encore bravo. Merci messieurs. Ah, et tout de suite après la catégorie sport, nous passons à la catégorie science. Science et recherche avec Thalès. Euh, nous allons demander, non recherche. pas à Jean-Sébastien Clément qui est malade, mais à Vincent Matéi bonsoir je dois dire aussi à bonsoir Vincent, a... c'est la catégorie euh, sciences et recherches une catégorie particulière, parce qu'il y a beaucoup de blogs de personnes malades qui sont inscrites je pense à un blog en particulier qui s'était inscrit euh, cette année un, un jeune homme de 17 ans, Paul Renard qui était atteint de qui était atteint d'une maladie très particulière et qui euh, avait participé à la compétition et qui nous a quittés le 2 novembre. Donc Entre les deux tours, nous l'avions convié, il se faisait une joie de venir. Euh, tous ces gens-là, ce sont des blocs de liberté aussi. On parlait des blocs de liberté en Arabie Saoudite, en Iran, dans tous ces pays où la liberté d'expression est difficile. Mais en France, il y a un autre type de liberté. C'est la liberté de sortir son corps qui est malade ou de sortir de sa souffrance. Et J'aimerais leur rendre hommage. J'aimerais leur rendre aussi hommage à Paul Renard. Avec vos applaudissements. Merci infiniment. Mais il y a toute une autre série de blogs, Vincent, qui sont qui sont là ce soir et ils attendent votre voix. Bonsoir, je m'associe à l'hommage hein, pour euh, avant de remettre le prix. La science, l'innovation. Avant les festivités, si vous avez l'occasion, on a avant de boire donc, on a un film sous Oculus. Ça peut être une expérience sympa si vous aimez la science. Et si comme nous vous souhaitez la promouvoir. Le vainqueur. Ce soir, passeur de science. Passeur de sciences, excellent blog. Blog sur la plateforme du monde. Le plus grand en termes de l'image, le plus grand blog de science. Le premier visualisateur de la science. Un passeur de science. Merci infiniment. J'essaye de vous. se frayer un chemin. Non Ah vous êtes là Non pardon. J'attendais la bise quand même. Bah oui, je voyais des copains au fond, donc je leur ai fait coucou, je suis désolée. Vous nous rejoignez de cognac, Merci si c'est bien, bien compris. Racontez-nous, parce que vous êtes un blog référent dans le, dans le monde de la science. Passant dans de le science, monde des blogueurs. C'est un blog qui, a, qui va avoir 4 ans à la fin du mois. C'est le blog le plus lu sur le monde.fr. Ce qui prouve que la science, contrairement à ce qu'on peut, qu peut croire quand on a de mauvais souvenirs de, de l'école ou du lycée, euh, c'est une discipline qui intéresse vraiment beaucoup de gens. C'est une discipline qui fait rêver. Et c'est une discipline qui, euh, je dirais,. Euh, nous donne envie de connaître le monde qui nous entoure. Voilà. Aujourd'hui, c'est un million de visiteurs par mois. Un million. Bravo. Bravo. Un million de passionnés de la science oh. que vous arrivez à fédérer. Bravo, Donc, de je, science. Je tenais quand même à remercier à la fois l'équipe du monde.fr qui m'a donné cette chance et aussi tous ceux qui viennent tous les jours pour découvrir un petit bout du monde qui nous entoure. Bravo. Merci. Félicitations. Bravo. Bravo pour ces pochettes. Bravo, pasteur de science. Merci infiniment. Prochaine catégorie après science, la catégorie Archi Design. Architecture et Design. Avec Erwan Soklet, directeur de la marque et de la communication de Laura enfin, Merlin. Bonsoir Erwan. Bonsoir, Là aussi, nouvelle catégorie et des très bons blocs qui ont apparu. Et eh ben, écoutez, nous on est ravis. On est ravi de rejoindre les parrains de GBA cette année. Chez Laura Merlin, on considère que notre métier c'est pas de vendre des produits. Si, c'est de vendre un petit peu des produits, mais surtout c'est développer la passion de la maison. Faire en sorte que les gens qui ont des idées, des passionnés autour de la maison puissent exprimer leurs idées et qu'on puisse les faire circuler. C'est pour ça qu'on a créé il y a 20 ans maintenant « Du côté de chez vous » une émission à la télévision. Et c'est ce qui fait qu'on est là ce soir. Et au-delà de remettre le prix, j'aimerais inviter l'ensemble des blogueurs, maison, déco, archi, etc. Les inviter à considérer nos magasins comme chez eux. Euh, on a ici une directrice du magasin Doménil qui sera ravie de vous accueillir pour tester les produits, faire des compositions, accéder à nos salles, exactement comme, euh, comme vous souhaitez, complètement euh, librement et sans contrepartie. Vous êtes chez... bienvenue chez vous, chez nous. Les Merci à Alors de Maintenant, on veut savoir qui a gagné. Première année sur cette catégorie. Donc euh, le premier lauréat est Frenchy Fancy. Frenchy Fancy. Frenchie. Frenchie. Grand frère. Le Golden Bug Awards. Débrouillez-vous pour venir sur cette scène. De la catégorie architecture et design. Friendship Fancy. Où êtes-vous Friendship Fancy, si vous pouvez lever. Levez-le. Ah. Oh, merci. Bonsoir, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Super bien, basket. Merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Je ne m'attendais pas à être là ce soir. Et puis euh, bah, finalement, c'est une belle surprise. Donc euh, c'est génial, je remercie tout le monde, et puis euh, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous donner envie d'aller sur ton site -ce qui... Sur mon blog, eh c'est simple, en fait, je suis décoratrice d'intérieur de profession, du ah, coup super. Euh, je partage mes coups de cœur, mes créations et mes découvertes, et, euh, et c'est vraiment un univers qui est riche et intéressant, donc au final il y a tellement de choses à voir tous les jours que c'est un plaisir de partager ça et d'avoir des retours. Merci beaucoup et félicitations encore pour ce prix. Merci beaucoup. On ira faire un tour. Au revoir. Au revoir, merci. On peut encore une fois l'applaudir, je t'invite à partir par ici. Hop là. Bravo. Merci. Je repose le petit micro pour passer à la catégorie suivante. La catégorie ActuWeb. ActuWeb qui est la catégorie Rennes. Et pour nous parler de cette catégorie, Céline. Bonsoir. Céline Pastoseur, rédactrice en chef de Air of Melty. Nous sommes en direct chez vous ce soir. c'est ça. Sur Melty.fr. Melty.fr. Sur le grand site, carrément. Ah, wow. Et donc euh, bon les sens, actualités merci. du web, Melty, ça nous connaît, c'est un peu la spécialité, c'est l'histoire de notre groupe, c'est le rêve d'un PDG qui n'était alors qu'un adolescent, qui voulait parler aux jeunes et qui s'est transformé en un grand rêve, un grand média, et encore plus aujourd'hui, puisqu'on vient de nouvelle. conclure une levée de fond. Donc tout ce que je peux dire aux nommés de ce soir, c'est que j'espère qu'ils vont avoir le même destin et qu'ils vont transformer leurs petits rêves en un grand rêve. Félicitations ouais. Alexandre Malch à toutes ses équipes. Ouais. Toute la un match. Et bravo aux nommés de cette belle catégorie ActuWeb. Et encore un gros bisou à tous ceux qui nous regardent en ce moment, même en direct sur Melsi.fr. Bon ouais. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et le gagnant de la catégorie est le Petit Chaman. Le Petit Chaman, ouais. bravo Très bon blog. Un blog avec des catégories très difficile Avec Zatas qui ce blog formidable. Avec... Bonsoir. bonsoir, bonsoir, merci à tous Je suis vraiment euh, très heureux de recevoir euh, ce prix D'autant plus devant euh, des proches qui sont là Et euh, je tiens à féliciter les Golden Blog Awards Parce que euh, le travail de blogueurs c'est vraiment un travail de l'ombre Et euh, c'est difficile d'avoir de la reconnaissance et ils nous l'apportent Donc euh, je les remercie, merci à vous Félicitations, on peut applaudir encore une fois très fort le Petit Chamène. Bravo pour ce prix. Bravo. Merci beaucoup. Les blogueurs, premiers médias de France ce soir, plus de 25 millions de lecteurs ici tous ensemble. Merci, c'est grâce à des talents comme ça, isolés et anonymes. On est là pour, les, pour leur rendre hommage. Oh, on sait que vous vous impatientez avant le buffet. C'est pour ça qu'on passe à la catégorie gastronomie. On se mettre l'eau à la bouche. Et on demande à Jérémy Herman, responsable marketing digital de Nespresso. Merci à l'espresso, c'est la première année. Vous êtes avec nous. Bonsoir, merci. merci. Euh, on est très heureux de soutenir et d'être présent et d'être partenaire avec GBA ce soir dans la partie gastronomie parce qu'on soutient euh, les jeunes talents et la créativité. On est présent sur beaucoup d'événements prestigieux euh, dans les Bocus d'or ou, euh, ou le Festival de Cannes. Et c'est justement avec la, la présence des blogueurs à nos côtés euh, qu'on arrive à rendre euh, accessible la gastronomie aujourd'hui. Et, euh, et on est ravis en plus d'annoncer, euh, en plus que le lauréat de ce soir, nous accompagnera, pendant notre événement, les chefs font leur cinéma sur oh. la plage d'Espresso pendant le Festival de Cannes. Euh ouais, bravo oh, C'est moi bon, On va passer maintenant... Et Félicitations à tous les autres blogs qui étaient nommés ouais. ce soir. Et donc, la gagnante est Julie Myrtille. Bravo à Julie Myrtille Julie Mertille, Mertille. Bravo. tu pars à oui, Cannes Où est Julie Myrtille Julie Myrtille, je l'ai tout à l'heure, donc je sais qu'elle qu est sont là, bravo Merci Tenez, tenez. Félicitations. Ben, je remercie vraiment les organisateurs, les sponsors et mes lecteurs pour m'avoir permis d'accéder jusqu'à ce stade de la compétition et aujourd'hui d'être là sur la scène. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le blog, je l'émertille. En fait, c'est juste un blog de cuisine qui aide les personnes qui veulent faire un bon gâteau, un gâteau euh, avec le goût vraiment du vrai, des ingrédients simples, de le réussir. Parce que moi, j'ai passé un diplôme de CAP pâtisserie, en fait, et je me suis vraiment passionnée euh, euh, sur la technique. Parce que le secret d'un bon gâteau, c'est pas seulement de l'amour, mais c'est également de la technique. Voilà. Et je remercie aussi euh, Mélanie, qui m'aide beaucoup, et grâce à elle, euh, le blog est ce qu'il a aujourd'hui, parce que c'est un, un, un jeu de blog il y a un an. Voilà. Ah, merci beaucoup. alors, merci. double belle surprise ce soir, puisque vous venez de découvrir que vous accompagnez l'espresso à Cannes. Ah oui, ah oui. Eh oui ah, mais On est vraiment ravis. Je <rire> n'avais pas tout à fait bien entendu, mais je suis super contente. Merci beaucoup. Vous êtes sœur, vous, un... vous ressemblez bon. quand même un tout petit peu. Parfait. Oui. Bon, ben, merci à vous. Un grand Félicitations. bravo. Félicitations. La gastronomie, c'est une catégorie très disputée. Il y a des excellents blogs, vous en faites partie. Merci, merci à vous. Voilà Merci. pour la catégorie Bravo, gastronomie. Bravo. Noël, maintenant, allez. on va tous se mettre sur son 31. On passe ah. à la catégorie mode. Ah. C'est une catégorie, catégorie intéressante. Mode. On va demander à Hirach Martinez. Hirach directrice Martinez, directrice voilà. de la marque Showroom, marche, showroom privé. privé. Bienvenue sur scène. Vous allez Il y, remettre... y a des fans dans la salle. Bravo à Showroom Privé. Donc Au nom de Showroom Privé, je suis très fière de remettre euh, ce prix. car Nous sommes fans des blogueuses mode pour. Euh, leur regard toujours frais et unique qui fait du bien. Alors sans plus attendre. Non, pas du tout. Oui, c'est compliqué. Alors la grande gagnante est Ella Fraîche. Ella Fraîche. Ella Fraîche. Très, très beau blog. Félicitations, Ella Fraîche remporte le Golden Blogger Awards dans la catégorie mode. De l'écrit, des images, des vidéos. Ella Fraîche. Elle est là. Oh, bravo. Merci. Bonsoir, Bonsoir, félicitations! Bonsoir. Regarde, ton award est ici. Merci. merci beaucoup. Je suis vraiment très étonnée et très heureuse de recevoir ce prix ce soir parce que mon blog n'a que 4 mois. C'est vraiment incroyable pour moi d'avoir réussi à en arriver là en si peu de temps. Euh, bah voilà, je, suis, je suis vraiment contente, merci beaucoup. Merci aux votants et merci au jury. Excellent blog, merci. très belle vidéo, très beau contenu, des photos, très très bien. Merci. merci. Félicitations, félicitations bravo. à toi, bravo, parce bravo. que c'est vraiment pas évident de se distinguer dans cette catégorie, bravo. Merci. On peut encore l'applaudir très fort, félicitations à elle. Oh là là, on passe à une catégorie que j'aime bien. Ah. Oui, oui, catégorie on passe à la catégorie. On arrive à la fin aussi. Hein. On arrive bientôt à la fin de cette cérémonie, c'est pour ça, ça qu'on va faire durer le plaisir. Non, <rire> catégorie meilleur espoir. Avec Benoît Pernin, directeur de relations presse publique d'Orange France. Meilleur espoir. Benoît. Merci d'être là encore Bonsoir. cette année. Bonsoir. Bonsoir. Orange qui organise et qui permet à tous d'avoir du Wi-Fi et du 4G ce soir. West Technique, les Mais équipes d'Orange. Merci c'est la cinquième année où nous sommes partenaires. Et une fois n'est pas coutume, je voulais quand même te remercier parce que c'est un événement extraordinaire. Les GBA sont devenus quelque chose, une vraie référence. Et bravo à ton équipe aussi qui, en coulisses, travaille activement pour cette belle cérémonie. Nous sommes effectivement partenaires technologiques de cet événement. Et également partenaire de la blogosphère. De façon euh, traditionnelle, nous soutenons les, les blogs. Le gagnant. Bon. Meilleur et espoir, qui est donc vous. le meilleur blog de tous les sélectionnés. Donc, c'est une deuxième chance. Donc, le gagnant est Alchimie. Alchimie, bravo. Très bon blog, Lightstall. Remporte le blog. Le sur Golden une catégorie du très disputée, le Lightstall. Ils sont mis là. Meilleur espoir, c'est une des catégories les plus dures puisque c'est. Euh, Bravo, bravo. Catégorie d'excellence. Félicitations excellence. Alchimie, salut. Bravo les gars, on va c'est très bien ce <rire> Très bravo. Bravo. Bravo. bravo. bravo. bravo. Bravo. Waouh waouh, waouh Salut, bravo. Est-ce qu'il oh est qu y a là. des gens dans la salle qui oh sont là pas Alchemie Est-ce qu'on peut se dire qu'on se fait coucou Félicitations. Merci beaucoup, merci vraiment. Euh, Je suis très, très voilà. heureux. Merci pour ce prix. Euh, merci <rire> à oui, tous, tous bien ceux bien qui ont bien voté bien. pour nous, sincèrement à euh, toutes nos communautés et aussi à toute l'équipe. Euh, il manque quelques-uns, Doyar Juan, un des fondateurs. On pense très fort à lui. Euh, merci pour tout. Et encore, euh, personnellement, je remercie... Oh, euh... du Larsen. Ça va. <rire> Comme dit Miel. Personnellement, je vais remercier mon école qui m'a suivi de, depuis un an. Sciences com. Merci euh, aux étudiants et au corps administratif. Merci encore. Bravo. Félicitations à vous. Félicitations. On peut les applaudir encore une fois très fort, ils sont vraiment super ouais. contents d'être là <rire> sur scène. Bravo à Merci vous Bravo bravo. bravo. Ah, le moment tant attendu arrive, nous passons désormais à la catégorie Meilleur blog. Meilleur blog, donc parmi les lauréats, qui, cette année, va gagner le prix du Meilleur blog Et, Et pour, pour ça, remettre le prix, Annabelle Benayem, journaliste responsable des contributions extérieures au Huffington Post, va venir Huffington nous dire... Boost. Avec qui, qui nous travaillons maintenant bon depuis soir. de nombreuses bon années. Allez-y. Le meilleur blog GBA 6 2015. Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est là Passeur de science. Passeur de science. Le meilleur bravo. blog des Golden Blog Awards, 6ème édition et Passeur, passeur de, de Science. science Retrouvez-le moi, il faut qu'il revienne Passeur de science, montez sur scène, vous avez le Golden Blog Award Qu'à discuter. Et voilà. Bravo, bravo. Vous êtes un blog d'excellence, comme vous l'avez dit. Vous êtes un blog référence sur le monde de la science. Merci infiniment. Euh, je, suis merci prêt, je suis extrêmement touché, extrêmement ému, évidemment. Qu'un blog de science gagne dans la catégorie science, on va dire que c'est un peu normal. Qu'un blog de science gagne dans la catégorie meilleur blog, je ne crois pas que ce soit déjà arrivé. Non. Et mais euh, En tout cas, ça me touche beaucoup. C'est vraiment la consécration de quatre années de travail. Et Je pense que... Si jamais il y a des jeunes blogueurs en herbe qui sachent une chose, c'est que la science, en blog, ça marche. Bravo. Bravo à vous. Merci. Bravo. Merci infiniment. Félicitations. Merci beaucoup. Je t'invite à repasser par là-bas. Tu as encore une petite interview qui t'attend. Merci beaucoup. Oh, et voilà, c'est fini. fini. Bon. Oh, on va Merci pouvoir déclarer le buffet ouvert. Oh. Oh. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Vous avez été vraiment très polis, très sages et vraiment très beaux, tous autour de cette scène. Merci également à toutes les équipes. Merci à toi, Noël, pour cette très belle cérémonie. Une troisième année de Merci Bravo. à toi, Salomé. Vous savez que la fête continue. Il y a des buffets qui sont ouverts. Il y a Deezer qui va nous envoyer des DJ. Il y a tous nos annonceurs qui ont fait des magnifiques... Euh, pour que vous puissiez profiter de la soirée. Demain, c'est férié, donc n'hésitez pas. Lâchez-vous Exactement. Et, Et merci, merci à vous, à tous. vous tous qui nous, nous avez suivis toute la soirée en direct sur Melty.fr. Merci à vous pour tous les messages que vous nous avez laissés. Hashtag GBA6. Merci infiniment. Une très bonne soirée. Merci à l'année prochaine. Merci. merci. <rire>